Salut mes petits abonneurs, j'espère euh, que vous allez bien. Aujourd'hui, euh, aujourd je vais vous montrer comment activer le commentaire. Il y a, il y a des gens qui, qui euh, ils, ils me posent des questions toujours, euh, comment activer le commentaire de leur vidéo, parce que euh, il y a quelqu'un, il y a des problèmes pour euh, activer le commentaire sur sa chaîne YouTube. et Je clique sur mon navigateur Web Firefox, et bien vous pouvez utiliser. Votre navigateur web Google Chrome et qui, je vais dire pas qui ça Safari, vous pouvez les utiliser. Alors, tout d'abord, si vous avez YouTube ici, vous allez cliquer. Ou bien, si vous avez pas, c'était www.youtube.com. Alors, voilà. Voilà, voilà, ici, pas c'est pas, pas très important de faire acheter PPS. Alors, alors je clique sur votre chaîne. Et alors, je choisis, voilà. Vous voyez bien, les commentaires sont désactivés, on ne plus. Alors, vous allez cliquer sur, euh, voilà, je cliquer sur ça et vous et faites euh, YouTube Studio. Et, et, et alors, euh, je vais faire une vidéo. Et voilà, je, je je clique sur je clique ici et ça te fait pas ici. Alors euh, voilà le fait est, si vous cliquez sur oui, il est conçu pour les enfants. Les commentaires, ça va ça va vous désactiver. Vous faire non, il n'est pas conçu pour les enfants. Et alors euh, cliquez sur euh, plus d'options. Et voilà, et désactiver les commentaires. Et voilà, autoriser tous les commentaires. Alors, euh, je clique sur Enregistrer. Voilà, ça te sorte euh, un message modification Enregistré. Alors, euh, je, je clique sur Plus, je clique sur euh, YouTube. Et d'abord, euh, clique sur euh, votre profil cliquez sur votre chaîne alors euh, je clique sur voilà là, là, là, là, là. et alors euh, voilà les commentaires sont activés alors euh, si vous avez pu, si vous avez pu cette vidéo mettez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne pour pas rater de nouvelles vidéos I live by myself.